Évidemment très pérenne. Alors, j'aimerais euh, maintenant, pour le débat suivant, j'aimerais appeler les élus qui ont eu euh, euh, l'énergie, la gentillesse, euh, la curiosité, euh, la volonté en tout cas euh, d'accueillir euh, des rencontres assises territoriales de l'identité numérique du citoyen. Alors, dans l'ordre peut-être du du temps, mais je ne sais pas, Alors, nos amis de Vannes ne sont pas là, qui ont initié la démarche, mais Marc Le Lecerc, qui est maire donc de Fleury-sur-Orne, Aki Moural, qui est élu à la Métropole européenne de Lille, Julien Didry, qui est au grand Verdun, et bien sûr, pour Dijon, monsieur, pardon, excusez-moi, monsieur Denis Hamot, euh, qui est là également avec nous et qui est vice-président du Grand Dijon, vice-président du conseil régional de bourgogne franche comté en charge de l'économie sociale et solidaire, et conseiller municipal de la ville de Dijon, délégué au quartier Montchapet. Voilà qui est précis. Merci, bonjour, on ne s'est pas encore rencontrés. Et alors, je vous propose de vous installer comme vous le désirez. Peut-être d'autre de chaque côté, ce sera plus pratique. Je vais me mettre en face. Et avant que vous ne commenciez à, à, à échanger, euh, elle n'est pas là. Est... Bah ben si, il faut s'y coller. Donc, Karine Favreau, euh, dont on a apprécié euh, une prestation précédente qui est maître de conférences spécialisées sur nos sujets, qui s'installe comme elle le désire, par exemple à côté d'Akim. Voilà, très bien. Non, non, pas du tout. Voilà. Ou Denis. Voilà. Et qui va, euh, On va prendre un peu de temps et un peu d'énergie cognitive et intellectuelle pour l'écouter euh, et qui va euh, poser un certain nombre d'enjeux euh, qui ne sont pas que juridiques, qui sont certains sociétaux, euh, carrément, euh, sur ces sujets et qui va nous parler une, une dizaine de minutes sur, sur ce thème qui est sa spécialité. Euh, alors, comme le micro ne fonctionne pas... Je, je, non, Je crois qu'il ne marche pas les micros aux tables. Je ne sais pas si on pourrait saluer. Tu pourras tenir euh, en plus le micro. Voilà, on va le faire pour toi. D'accord. Ok. Il euh, n'y a pas de souci. Euh, bonjour. Euh, donc voilà, je suis euh, en fait euh, l'universitaire de. de de services au milieu des élus et au milieu euh, euh, de personnes qui euh, présentent des solutions très concrètes. Euh, je, je remercie en fait euh, madame Florence euh, Durant tornard de m'avoir euh, permis de participer une nouvelle fois à ces assises territoriales euh, du numérique euh, et je remercie aussi euh, Charles-Henri Dubaï euh, qui euh, est PDG de, de l'Égypte locale. qui euh, pour laquelle je travaille, d'ailleurs, également, et euh, qui propose des solutions concrètes pour accompagner les collectivités à respecter leurs obligations légales, euh, euh, et, et, et notamment en matière de dématérialisation et d'open data. Voilà. Alors, ce que je me propose de faire avec vous aujourd'hui, c'est de, de revenir un petit peu sur ce qui a été dit. Alors, je ne prends pas part au, au grand débat dans un premier temps, mais je vais vous expliquer euh, peut-être euh, le point de vue du juriste sur euh, bah, ce, que a, ce dont on a parlé toute la journée, c'est-à-dire euh, l'identité numérique euh, des citoyens et puis aussi l'identité numérique des territoires euh, parce que ça, ça nous interroge un petit peu euh, dans la mesure où euh, ça apparaît pour tout le monde comme comme quelque chose d'acquis, d'indiscutable euh, et effectivement ça peut l'être euh, socialement, ça peut l'être psychologiquement ou même euh, euh, philosophiquement, puisque l'identité, c'est quelque chose qui a déjà été étudié, mais qu'en est-il pour le droit Alors, euh, évidemment, je cherche, euh, je mets ma matière au centre euh, du processus, mais pour une raison bien évidente, c'est que pour le droit, c'est pas du tout évident. Euh, justement, euh, le droit apporte à cette question euh, une réponse qui est très parcellaire, euh, et d'ailleurs, je vais grouper mon explication. Je vais parler d'abord de l'identité numérique des citoyens pour après revenir sur l'identité numérique des territoires parce que les deux sont liés. D'ailleurs, ces deux identités se renvoient doigt à dos, puisque l'une a besoin de l'autre. Et c'est bien parce que les territoires proposent des services aujourd'hui pour les citoyens qu'on a besoin d'identifier l'un par rapport à l'autre. Alors... Euh mon plan, il est relativement simple. C'est vrai que, comme je ne maîtrise pas mon PowerPoint, alors vous, vous, vous verrez, il hein, n'y a pas d'image sur mon PowerPoint, il n'y a que des écrits. C'est un vrai PowerPoint de juriste. Euh, donc, euh, je, euh, je, je, vais vous, je vais aborder deux, deux, deux, deux points euh, qui me semblent importants. C'est euh, l'identité numérique du citoyen. Euh, on, on pense que c'est euh, véritablement ce qui est acquis, parce qu'on en parle depuis ce matin. Or, pour le droit, c'est un objet qui est juridiquement non défini. Euh, on a des éléments d'authentification, d'identification du citoyen euh, sous forme numérique, mais il n'y a pas d'identité numérique en droit. Et curieusement, là où ça paraît le moins stable, le moins stabilisé, c'est là où on a le plus d'éléments juridiques, euh, c'est pour l'identité numérique des territoires. C'est un objet juridique qui se construit progressivement et on va voir que ces éléments sont beaucoup plus pertinents et qui reconnaissent de nouveaux droits, de nouveaux enjeux au territoire. Euh, alors, je vais partir sur l'identité. Oui, oui, allez-y. Euh, encore, d'ailleurs. Oui, oui, je vais d'aller assez vite. Euh, donc, je vais partir sur l'identité personnelle à l'identité numérique. Pourquoi Eh bien, parce que euh, l'identité, c'est un processus plutôt philosophique, euh, sociologique, où on essaie de, de... On a conscience de soi et on s'identifie par rapport au groupe. Euh, Or, en fait, pour le droit, cette conscientisation du, de la personne n'existe pas, puisque euh, l'identité renvoie à la simple notion d'état civil. Euh, et d'ailleurs, il euh, n'y a pas d'identité véritablement euh, personnelle, il y a une référence à un état de la personne par une identification via l'état civil. Donc... Euh, on, est on, enfin, on a besoin d'avoir notre identité via un état civil, se munir de papiers d'identité qui, on le rappelle, et notamment pour la carte nationale d'identité, n'est pas un papier obligatoire, puisque euh, les différents textes juridiques, et notamment le code de procédure pénale, nous permet euh, de prouver notre identité par tout moyen, donc pas nécessairement avec une carte d'identité nationale. Mais on voit bien que cet état de la personne euh, et euh, reste l'apanage de l'État, puisque euh, justement l'État est, est la seule entité à pouvoir délivrer des titres d'identité euh, officiels. Et cet État juridique va s'imposer au monde numérique. Alors pourquoi Eh bien parce que en l'absence de texte euh, qui définit euh, véritablement l'identité numérique, ou euh, en l'absence de titres numériques d'identité, eh bien. Euh, c'est quoi qui va permettre de protéger l'individu Eh bien, c'est la référence à l'état civil. Par exemple, lorsque, euh, euh, par Internet, vous êtes diffamé, mis en cause, qu'on porte atteinte à votre vie privée et euh, qu'on utilise votre avatar, c'est-à-dire bah, votre adresse mail, votre identifiant euh, sur le net, eh bien, c'est vous, personne, état civil, qui allez agir, c'est vous qui allez enrôler votre action en justice et en aucun cas, eh bien, euh, votre personne, votre identifiant numérique. Donc, derrière l'identifiant numérique, on garde l'identité de la personne. Alors, est-ce est à dire qu'il n'existe pas d'identité numérique Non, non, pas du tout. Euh, on voit bien qu'il y a des éléments d'authentification. Je ne vais pas d'ailleurs remettre en question tout ce qui a été dit aujourd'hui, loin de là. Euh, il y a des éléments d'identification, d'authentification. Et en fait, on a des éléments qui sont à la fois objectifs et des éléments qui sont à la fois plus subjectifs. Alors pourquoi objectif Eh bien parce qu'on a des données personnelles, on va dire que la principale authentification de l'individu euh, sur le net, enfin numériquement parlant, se fait via les données personnelles, les mails, euh, effectivement, euh, tout ce qui permet de laisser des traces. Et quand je dis objectivement, c'est qu'on peut arriver derrière à retrouver la personne état civil. Mais à côté de ça, il y a des éléments subjectifs d'identification et ces éléments subjectifs... Euh, on aurait plutôt tendance à dire qu'il s'agit d'une identité sublimée, performancielle, c'est-à-dire qu'on cherche à montrer sur le net ce qu'on n'est pas réellement. Alors, dans la vraie vie et dans la vie juridique, euh, ça, c'est ce qu'on appelle de l'usurpation. Euh, c'est un mensonge et ça peut être sanctionné pénalement. Alors que sur le net, c'est toléré, euh, on peut se trouver un nom, s'inventer un nom, prendre le nom de quelqu'un d'autre, euh, sans que ça pose réellement problème, puisque derrière, juridiquement, il y a l'individu civil donc cette identité sublimée eh bien le droit ne la reconnaît euh, pas nécessairement et on va dire que on ne reconnaît encore une fois que l'état civil comme identité alors qu'en est-il véritablement des, bah, du législateur que, que veut il faire est-ce qu'il veut promouvoir cette identité numérique sur le net quand on regarde alors euh, le projet euh, le, alors, c'est plus le projet, c'est la petite loi euh, pour une République numérique, hein, et on n'est plus, puisqu'on n'est plus dans le projet de loi, pour Dieu sait si on y restait quand même assez longtemps dans ce projet de loi, mais cette loi pour une république numérique traite de la mort numérique. Alors, ça peut être intéressant puisque on nous parle d'une mort qui va s'organiser par rapport à nos données personnelles, savoir si les données personnelles vont succéder aux vivants, à la personne enfin succéder pardon, aux héritiers de la personne décédée ou pas. Et en fait, on voit bien que si la personne décédée n'a pas laissé de directive, eh bien, les ayants droit vont pouvoir fixer des directives sur l'utilisation des données personnelles de la personne décédée. Très bien. Déjà, d'un point de vue juridique, sur la transmission à cause de mort, ça peut poser, ça peut laisser songeur. Mais ce qui laisse encore plus songeur, c'est le fait que ben, on ne sait pas comment naît numériquement une personne, comment elle vit, comment elle se construit. On fixe un point d'arrivée mais on n'a pas le point de départ. En fait, on ne traite pas de l'identification numérique et on ne pose pas des critères véritables dans la loi qui permettent de dire, ben voilà, là je suis né, là je vis et là je meurs. On a une idée de la mort numérique, simplement. Alors, après, pourquoi est-ce qu'on n'a aucun texte Pourquoi est-ce qu'on enfin, passe finalement de cette identité personnelle à l'identité numérique Eh bien, pour une raison évidente, euh, c'est qu'en fait, l'identité numérique euh, n'a pas la même finalité que l'identité personnelle. On sort de cet état de la personne pour aller vers une identité qui a une utilité. Mais est-ce qu'elle a réellement une utilité pour le citoyen, pour l'individu Ou est-ce qu'elle a une utilité pour ceux qui vont s'en servir Alors évidemment, on, parle, on peut penser à l'entreprise privée, qui veut se servir dans le cadre de ses actions, de, de, de prédiction pour, enfin de cette identité-là et qui va partir à la recherche de l'identité des citoyens sur le net. Mais bien évidemment, les collectivités territoriales, eh bien, si elles souhaitent répondre aux besoins des usagers, des citoyens, eh bien, vont utiliser les mêmes ressorts que l'entreprise privée, c'est-à-dire vont, vont se servir de cette identité numérique pour déterminer des besoins présents et à venir. Donc, quelque part, entre l'état civil originaire et ce qui existe aujourd'hui, eh bien, on a comme une forme de privatisation de l'identité. Pourquoi Parce qu'elle est dévoyée au profit d'intérêts. Alors, ça peut être l'intérêt général, bien évidemment, et d'ailleurs, on est là aujourd'hui pour parler d'intérêt général, mais elle peut être dévoyée au profit d'intérêts privés. Et non, pas seulement de l'intérêt général. Alors... Du coup, euh, la question, c'est si on accouple identité numérique à l'identité numérique du citoyen, est-ce que ça apporte quelque chose de plus Est-ce que le citoyen permet de définir encore mieux cette identité numérique, si on utilise ce terme-là eh La réponse, encore une fois, elle n'est pas très positive, elle est plutôt négative. Pourquoi Parce que le citoyen, on le mobilise euh, sur euh, eh bien, son droit à l'information, on veut l'informer, on veut le faire participer, est-ce que dans les textes qui instituent ce droit à l'information, ce droit à la participation, on parle du citoyen La réponse est non. Ça s'adresse au public. Et c'est quoi un public Juridiquement, rien du tout. C'est une entité, encore une fois, c'est un ovni juridique, un objet non défini. Et alors, on va même plus loin, parce que ce public non défini, on le qualifie, c'est le public concerné, le public averti, parfois on va dire c'est les lecteurs, parfois on va dire que c'est le riverain et donc, partant de là, là aussi, on n'arrive pas à circonscrire eh bien, le citoyen à travers l'identité numérique. Alors, d'ailleurs, l'ouverture des données rend d'une certaine manière, cette situation encore plus complexe. L'open data ne va pas dans le sens de la simplification. Si on veut plus de transparence, oui, c'est un objectif, mais en l'occurrence, quant à la, la position du citoyen, on se rend bien compte que si on a besoin pour la participation du citoyen d'un public concerné à l'égard de l'open data, on a besoin finalement d'un citoyen numérique. Un citoyen qui est plus qu'averti et ça peut même redéfinir cette qualité, enfin du moins la démocratie. Est-ce qu'on n'est pas en train de réinstaurer une forme de suffrage censitaire, un sens CENS numérique au profit du citoyen averti alors, comment maintenant passe-t-on à l'identité numérique d'un territoire Là aussi, c'est une identité collective. Alors, pourquoi je vous dis que l'identité numérique d'un territoire est peut-être mieux construite que celle du citoyen Parce que traditionnellement, on va identifier un territoire par eh bien, une délimitation géographique, un nom, une population et des autorités qui vont disposer de la personnalité juridique. Le numérique a quelque peu modifié le contenu de ses prérogatives, il les a renforcées, il a rajouté de véritables droits, et quand je dis de véritables droits, on a accolé au territoire des droits de la personnalité et un véritable actif immatériel, ce qui était le propre de l'entreprise privée ou le propre carrément de l'individu. Les droits de la personnalité sont des droits que l'on alloue à l'individu et aujourd'hui, il y a des constructions juridiques qui sont reconnues par le juge qui alloue ses droits de la personnalité eh bien, aux collectivités territoriales. Ce qui signifie que les, la collectivité territoriale dispose d'un élément psychologique nécessaire à la faculté de percevoir sa propre image dans le cadre de ses relations avec les autres personnes juridiques. Et donc, que dit le juge Il fait reposer ça tout simplement sur le droit des marques. Eh bien oui, le nom d'une collectivité peut être déposé à titre de marque, ce qui permet finalement à la collectivité de s'approprier son nom, son image et sa renommée. Et si on vient porter atteinte à ce nom, cette image et cette renommée, eh bien le juge reconnaîtra finalement la personnalité de la collectivité. Donc au-delà de ça, il y a un actif immatériel également. J'en terminerai par là, je ne serai pas plus longue. Je... Merci beaucoup Florence de me raconter cette parole, mais il y a un actif immatériel. Et là aussi, vous le savez, c'est-à-dire que vous engrangez euh, de la création de valeur et notamment de la création de valeur, eh bien quand vous créez, enfin quand sont créés sur votre territoire des identifications géographiques qui permettent de communiquer sur la qualité d'un produit propre au territoire, donc c'est l'identité géographique qui peut toucher les produits agricoles, mais plus seulement maintenant, puisque maintenant on a tous les produits manufacturés qui peuvent être valorisés comme une identification géographique au titre d'un territoire donné. Comme je vous l'ai signalé, vous pouvez également déposer votre nom de collectivité au titre de marque. C'est une vraie stratégie de communication, mais au-delà de ça, ça crée un véritable actif immatériel pour la collectivité. Et puis également, vous avez la possibilité de déposer ce que l'on appelle un nom de domaine deuxième génération, qui a suivi le nom de domaine première génération, puisque vous allez vous identifier avec un point je parle pour l'Alsace parce que je, je viens de Haute-Alsace, mais nous avons le point Alsace, euh, donc, qui permet effectivement, encore une fois, de renforcer, d'ancrer l'entreprise privée, voire même le citoyen, mais plutôt l'entreprise, eh d'ancrer l'entreprise privée sur le territoire alsacien, puisqu'elle va euh, s'identifier avec euh, le nom de l'entreprise, Alsace. Seulement, on peut regretter, c'est le seul regret qu'on peut avoir, c'est que, contrairement à l'État, les collectivités n'ont pas de charte de nommage ce qui veut dire qu'elles s'identifient bah, comme elles peuvent en déposant des noms de domaines qui ne sont pas déjà appropriés par des entreprises privées qui ont une renommée, et donc pour les marques renommées. Et ça, c'est ce qu'on peut regretter par rapport à l'identification de ce territoire. Et pour finir, parce que c'est la touche très optimiste, bien évidemment, l'open data est un, un élément de cette identification. Selon les données que vous allez libérer, bien évidemment, ces données vont marquer votre identité tous les territoires ne libèrent pas les mêmes jeux de données. Donc, ce qui signifie véritablement qu'il y a une identité territoriale dans le mouvement de libération de la donnée, euh, puisque euh, le territoire va s'identifier d'un point de vue culturel, d'un point de vue, on va dire, plus euh, touristique, enfin, pas touristique, oui, touristique, ou euh, rattaché à des, certaines valeurs, euh, euh, on va dire, ancrées dans le territoire. Et, et donc, voilà, ça contribue à renforcer l'identité. J'espère je, que j'ai pas été trop trop longue. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention. ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je l'écoute avec beaucoup de plaisir. Alors, on ne peut pas... Euh, elle va rester parmi nous pour le débat. Euh, on ne peut pas euh, interroger parce que je pense que ça nous évoque beaucoup de choses. Mais ce que ça a permis de faire, au-delà d'apprendre probablement beaucoup de choses, c'est de prendre du recul par rapport à cette problématique euh, qu'on traite euh, depuis ce matin, puisqu'on a évoqué également l'open data. Et, euh, justement, je voudrais avoir le point de vue de ceux qui euh, ont, se sont investis suffisamment sur ces sujets, qui se sont informés, qui se sont renseignés, qui ont euh, la responsabilité euh, de mettre des politiques publiques numériques euh, et donc de l'identité numérique de leur territoire, comme on vient de l'apprendre, et non pas de leurs citoyens, nécessairement, euh, et en tout cas difficilement, et euh, les, les, les interroger. Alors, euh, d'abord, peut-être une première réaction sur la manière dont vous avez perçu ce que vous avez entendu depuis que vous, vous êtes là. Akim euh, D'abord, merci. Je n'étais pas là je... ce matin, donc je suis totalement confus. Akim Moural ah, voilà. euh, conseiller à la Métropole européenne de Lille et adjoint au maire de Lille. Voilà. Donc, euh, merci de, de m'accueillir et je salue mes amis hein, quand même, euh, Pascal et, et Claudie euh, qui sont dans la salle, euh, qui, à mon avis, ont beaucoup participé aujourd'hui. Et ce n'est pas fini euh, aux travaux. Simplement, moi, j'ai une réaction euh, immédiate à ce que vous venez de dire, madame. Effectivement, j'ai appris plein de choses euh, sur l'aspect juridique, parce que je ne suis pas juriste. Par contre, le, le politique que je suis euh, se pose la question de la dangerosité de parler d'identité numérique du territoire, c'est mon sentiment. Euh, après, on est là aussi pour débattre. Bien sûr. Euh, où euh, l'identité numérique d'un territoire, est-ce que euh, on ne va pas le lier à la capacité de ce territoire à se construire une identité, et là à, à définir, à mettre en exergue parfois des inégalités territoriales, où euh, certains territoires plus engagés ou plus riches que d'autres pourraient être en avance et pouvoir se positionner sur le sujet. Deuxi première question. La deuxième question, au fond, euh, et vous l'avez très bien dit euh, madame c'est à mon sens l'identité numérique du territoire c'est euh, de quelle manière on met en exergue les valeurs du territoire à l'heure du numérique et ça je crois beaucoup plus je pense qu'on on est là sur la, la partie identité numérique du citoyen on en a beaucoup parlé à Lille et bon, c'était aussi un moment où les élus à Lille ont beaucoup appris euh, dans les échanges qu'on a pu avoir, en particulier avec France Connect. Moi, je, je salue le travail de France Connect, est qui est un vrai premier pas, à mon sens, dans la construction d'une identité numérique à l'heure euh, de, de la dangerosité, euh, de, du manque de sécurité de nos systèmes. Je pense que France Connect est, est un vrai, un, un vrai euh, frein aux difficultés qu'on pourrait connaître. Euh, J'ai envie de dire que l'identité numérique du citoyen, de ce que vous en avez dit, là, je, pour le coup, je partage euh, la plupart des choses que vous avez évoquées, euh, s'ajoute euh, à cela euh, la capacité du territoire à pouvoir euh, fédérer, à pouvoir construire et sécuriser ce que peut générer le citoyen comme données. Et donc, ça pose la question de la gouvernance de la donnée qui a été évoquée tout à l'heure dans la précédente table ronde. Voilà ce sont des questions, on reviendra dans le débat et dans les, dans les, dans les approches les uns et les autres, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Je non. vous en prie. Euh, moi, moi c'est très intéressant le point de vue juridique, mais c'est vrai que euh, dans, dans ma pratique politique, parce qu'au fond, c'est ce, ce qui peut être intéressant, je rencontre des vrais gens. <rire> non, mais... <rire> Je ne rencontre pas des avatars. Enfin, non, mais je veux le les, dire. Parce les connaissez-vous mieux non, mais Je veux <rire> le dire parce que sinon, on est dans un débat de spécialistes et d'une certaine manière, on oublie euh, ce pourquoi on fait les choses. Et Bien moi, sûr. le pourquoi je fais les choses, c'est déjà le pre premier élément et qui pour qui motive. Pourquoi et pour qui Et, et donc, j'ai des valeurs. Donc Pour moi, euh, dans les frontons des mairies, c'est marqué liberté, égalité, fraternité, laïcité. Alors, si le numérique est un élément de transformation pour aller plus loin sur ce programme-là, je suis d'accord, mais le numérique, c'est un moyen de transformation, mais c'est un moyen. Donc, donc voilà, déjà euh, c'est un, un premier élément. Et la réalité la réalité, la réalité virtuelle elle peut être une augmentation de la réalité, mais elle part de la réalité. Ensuite, euh, c'est quoi la confiance des citoyens dans les territoires de demain ben, Leur confiance aujourd'hui, c'est que euh, ce qu'ils sont, euh, leur identité leur appartient, c'est leur maison à eux, avec toutes les pièces qu'ils ont envie d'avoir dedans. Donc déjà, moi j'ai pas envie de me mêler de ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut une identité numérique garantie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on puisse leur piquer, qu'on fasse n'importe quoi avec. Dans un monde où les données sont stockées quelque part, on ne sait pas où. Ça, c'est un sujet. Et comment on protège cet élément-là d'identité augmentée, puisque c'est l'identité personnelle qui devient numérique, donc elle est augmentée. Euh, je le fais avec humilité parce que j'essaye d'écouter. Parce que comme on est dans l'innovation, on n'a pas les réponses. donc C'est pour ça qu'on est tous ensemble, c'est pour essayer d'en trouver quelques-unes. Euh, et puis j'essaie de co-construire les dispositifs parce qu'en fait je ne suis pas tout seul à décider ce qui pose la question de la posture de notre société qui est souvent pyramidale et donc euh, le vrai sujet c'est comment une société qui a été construite parce que vous pouvez numériser des silos hein. moi je connais plein de silos numériques prenez toutes les administrations françaises qui se numérisent, toutes les entreprises françaises qui se numérisent si vous ne changez pas la culture vous avez numérisé des silos et donc euh J'essaie de ensuite d'être un peu de un peu de dignité c'est à dire d'être exemplaire hein, c est, c est, voilà euh, de comprendre ce qu'est la diversité à la fois la parité euh, euh, et puis les talents ils sont où les talents ils sont partout en fait parce que vous avez, euh, vous avez des jeunes développeurs euh, partout aujourd'hui dans, dans le monde numérique ou des envies de développement et puis euh, il y a la, la fameuse solidarité parce que fondamentalement euh, on, est, on est à Dijon, euh, Dijon est dans une communauté urbaine future métropole, donc quelle solidarité territoriale y est on peut on peut imaginer, on, on doit créer. Et au-delà de Dijon et de sa métropole, quelle solidarité territoriale il doit y avoir avec euh, ce qu'on appelle dans un doux euphémisme les territoires isolés. J'aime pas du tout moi, enfin, moi on traite très de territoires isolés, ça ne me ferait pas plaisir, mais pourtant on le dit. Et donc, euh, parce que ces territoires-là, en plus fait, ils sont notre potentiel. Ils sont notre potentiel. C'est là qu'il y a les forêts, c'est là qu'il y a les rivières, c'est là qu'il y a tout ce potentiel-là, qui a un vrai potentiel de développement euh, touristique, économique, si on veut bien s'en emparer. Et si on fait arriver euh, les réseaux numériques, enfin les moyens de faire euh, quelque chose avec le numérique. Donc les enjeux, pour moi, ils sont là. Et pour, euh, pour Dijon, le territoire et la région... Il se trouve que je réfléchis depuis bientôt deux ans sur la question de la, la ville et le territoire intelligent parce qu'on a un développement important autour de cette question et on a un certain élément d'attractivité aussi. Mais la première chose que je me suis dit, c'est qu'il faut absolument qu'on soit inclus. Pas que dans... Euh, si vous n'avez pas d'identifiant, vous n'existez pas. Parce qu'il faut que les gens puissent venir nous voir, il faut que les gens puissent téléphoner, il faut que les gens aient la possibilité d'agir. Et aujourd'hui, beaucoup de sociétés, si vous tapez un, c'est bien, si vous tapez deux, c'est pas bien. Si vous... Enfin, c'est ça, hein, le monde dans lequel on est aujourd'hui. Ou des tas de services, euh, si vous n'êtes pas équipé, si vous avez pas. Euh, vous pouvez être assez vite exclu. Et donc, euh, je, suis assez, euh, je suis assez, en tout cas dans les projets que je porte politiquement, euh, attentif à ça. Après, la confiance, c'est quoi La confiance, c'est d'abord quelque chose de très précieux. Et on est dans un moment particulier politique. Où notre pays, des fois, en manque cruellement. Mais euh, peut-être euh, quand on voit certains, certains comportements de certains politiques, c'est peut-être juste. Euh, ça vient de Fidesz. Fidesz, ça fait référence à la foi. Alors je ne veux pas faire du prosélytisme, rassurez-vous. Mais ça veut dire qu'on a déjà un acte. On peut avoir de foi. la foi dans la démocratie. Non, non mais voilà. Euh, moi, euh, je, je crois qu'il faut d'abord avoir confiance en nous, en nous au sens de soi, pour pouvoir euh, faire confiance à l'autre. Et puis... Euh, euh, avoir confiance en l'avenir, enfin, d'une certaine manière. Et donc, cette confiance-là, il faut qu'on la porte. Et elle se, elle se construit, et je rejoins ce que dit Hakim, autour d'une vision du territoire. Il faut qu'on aime notre territoire. On n'en a pas parlé, mais il y a une charge à faire. C'est beau, c'est bon. Et quand je vous dis ça, il y a une charge affective, vous voyez Bien sûr, je vois très bien. Bon, je pense et donc, on voit tous ça très bien. Et donc, ici. quand vous parlez du numérique, parfois, vous êtes dans une logique froide technologique et vous oubliez euh, ce, ce fondement-là qui est important. Et donc, ce qu'on a à construire au fond, c'est une manière d'inventer des choses avec les gens. Vous avez dit, je m'occupe du quartier Montchappé. Moi, je me suis inspiré dans la façon de travailler avec les personnes sur des projets de ce que j'ai vu au Canada, la conférence de consensus. Oui. Je n'arrive jamais avec un projet ficelé, par des services très compétents, dans une discussion. Je pars des projets qui émergent, des problèmes, des dysfonctionnements, et à partir de ça, j'essaye d'amener la compréhension du sujet, donc y compris le numérique, aux citoyens, parce que, vous l'avez dit, madame, le citoyen, il faut d'abord qu'il soit éclairé parce que vous allez faire un référendum, poser une question. Si les gens n'ont pas les éléments du problème, ne comprennent pas la complexité dans laquelle on est. Sur une problématique de voirie, il vous faut comprendre qu'il y a des réseaux sous la route. Si vous ne leur amenez pas cet élément-là. S'ils ne savent pas qu'on a euh, un, un contrat de service, une délégation avec un, un transporteur. Et donc... Euh, euh, que bah, le bus qu'ils prennent tous les jours, en fait, eux, ils utilisent un ou deux arrêts, mais il y a toute une chaîne sur l'ensemble. Et que tout ça, c'est taïmé, que tout ça, il y a des indicateurs, que tout ça. Si vous ne leur amenez pas ça, ils ne peuvent pas comprendre. Et donc, moi, je crois que le premier, le premier devoir qu'on a dans, dans le travail qu'on a sur le territoire pour créer de la confiance, c'est donner les éléments de compréhension. Et probablement utiliser ces outils qui sont ceux du citoyen. Les outils un, ensuite, pour Les outils ensuite, ils vous amènent à l'usage. Mais l'usage, voilà. c'est le citoyen qui va dire, ben voilà, moi, euh, c'est ce que disait Xavier tout à l'heure, moi j'ai besoin euh, que ça, d'avoir tout là-dessus, j'ai besoin de cliquer, j'ai besoin... Cl Mais j'ai d'abord besoin que ce soit sécurisé. Bien sûr. D'abord. Bien sûr. Ensuite, ben, on va travailler ensemble sur l'application, l'ergonomie, tout ce qu'on veut. Vous mmh. voyez Bravo bon, de nous voilà. avoir rappelé les, les données essentielles <rire> du... De la confiance, de la confiance. Alors, euh, Julien, je vais te passer la parole, mais j'aimerais juste que tu soulèves ton, ta tablette et que tu juste la tournes bien, qu'on voit la voix. J'ai peut-être même à la caméra. Alors, voilà, euh, y a, y a, je ne fais aucun jugement de valeur, messieurs, mesdames, par ailleurs, mais il, j, Julien utilise les cartes mentales et je vous invite à euh, réfléchir à ce mode de prise de notes qui s'apprend. Est pas, enfin, qui est un peu intuitif, mais il vaut mieux l'apprendre. Et euh, je salue le fait qu'un certain nombre d'élus s'emparent euh, au point de transformer complètement la relation à l'écrit. Euh, et pas, je suis assez surprise, mais admirative, de devoir prendre des notes, ce que j'ai fait moi assez régulièrement, mais tu vois, je suis encore entre le papier et les supports. Alors, Julien, au Grand Verdun, on a également... Je pense que le micro fonctionne. Euh, on va prendre celui-là. Voilà. Euh, on a également énormément discuté avec une centaine de personnes sur ces sujets euh, de l'identité numérique. Qu'est ce que tu as retenu de ce qui s'est passé euh, dans ces assises? Alors euh, déjà, pour euh, préciser que les cartes touristiques, les cartes mentales, euh, c'est une formation aussi. Il y a un très bon en France qui est. C'est un copain qui s'appelle Gérard Servi. je vous le conseille, ah. tapez voir sur YouTube euh, Gérard Servi. il est très bon, mmh. dans a... les formations des cartes mentales. Ouais. Il y a aussi Alors... Signos, et puis il y en a d'autres. Hein, il, hein, un... en fait il y en a On ne cible pas la publicité, on en fait quand il y en a plusieurs. J'ai cité le second. Alors, juste avant <rire> de répondre à ta question sur le Grand Verdun, parce que je suis président du pays de Verdun, oui. vice-président euh, du Grand Verdun, la communauté d'agglomération du Grand Verdun, 30 000 habitants, Là, on parle de, de Lille, on parle de Dijon, on parle de Fleury. Grande commune, et moi je suis maire de bras sur meuse 761 habitants. Alors vous imaginez bien quand, euh, quand Florence m'a proposé euh, de venir faire les cinquièmes, euh, je ne sais plus où cinquièmes, les, je ne p... euh, sais plus, où on est combien aujourd'hui Cinquième, oui, mais. Les cinquièmes assises numériques ouais. à Verdun, dans une terre, alors vous connaissez Verdun surtout euh, sur l'angle de la Première Guerre mondiale, du centenaire, en pleine année centenaire à Verdun, euh, donc euh, dans un territoire qui est quelque part une friche numérique aujourd'hui, il faut le dire. Hein. Faites fait des, des tuyaux qui ne sont pas là et qui vont venir, mais qui ne sont pas là. Donc, décalage technologique qui engendre un décalage d'usage. Donc, quand on avait quand même pas mal de monde sans personnes effectivement, quand on arrive, première chose, et qu'on parle d'identité citoyenne et de France Connect, qui est remarquable par ailleurs, vous imaginez le choc pour les, les élus qui, euh, euh, leur première, première préoccupation, effectivement, c'est le débit et compagnie. Bon. Tout ça pour dire que ici alors moi, je ne suis pas là depuis longtemps parce que j'ai fait 300 km pour venir et je repars tout de suite après parce que j'ai une réunion à 20h30. Je n'ai pas écouté ce qui, ce, qui, ce qui a été dit ce matin, mais j'imagine bien parce que les débats sont un peu les mêmes. J'ai écouté Fleury-sur-Orne en, en replay et compagnie. Donc euh, voilà, je, je, je maîtrise un peu tout ce qui a été dit. Mais forcément, vous imaginez bien que dans des territoires ruraux, vous parlez de, de territoires isolés, 80 de la Meuse, c'est des petites communes quoi hein, de, de 500 habitants. Donc vous imaginez bien que c'est encore plus... Euh, euh, c'est encore plus prononcé. Hein mais pour autant, ce qu'a dit euh, Karine Favreau est, est très intéressant et, et c'est là qu'il faut tendre. Il faut tendre vers ça. Mais à un moment donné, moi, j'avais besoin de deux effets relgans. Pas par rapport à ce que vous avez dit, parce que c'était clair, net et précis. Non, non. Par rapport à tout ce que je fais depuis des années, je suis... pas la forme, c'est le fond, je pense. Hein non, mais euh, Non, mais tout ce que vous avez dit, aucun souci. Non, non, le problème, c'est tout ce que je fais borderline depuis des années. C'est ça. Mais borderline dans le sens où moi, dans ma commune, 761 habitants, qui est quand même une commune assez, euh, on va dire techno, dans le, dans, mais tout ça au service du citoyen pas De réseau numérique sans réseau humain, est la... tout est important, c'est les usages qui sont importants. Les tuyaux, on en parle, mais dans l'absolu, on ne devrait pas en parler. Nous, ce qu'on veut, c'est les usages. Donc, on a une certaine, quelque part, agilité, parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes, peut-être, juridiques que dans les grandes agglomérations, des grandes métropoles, non, entre guillemets, où on a moins de pression, puis on lit moins les choses, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, de l'open data, j'en fais, mais sur des. Sur des je vais pas donner de nom ici, mais sur des choses qui. Voilà, des trucs libres et compagnie. Euh, de la e-démocratie, j'en fais, mais avec des moyens. Euh, des, des boulons et des rondelles, mais je fais de la démocratie. J'ai 80 de la population qui est connectée. J'ai 80 de la population qui a accès à tout l'open data de la commune. J'ouvre tout, mais on le fait pas de manière claire. Je suis d'accord, mais il faut tendre vers ça. Et moi, c'est pour ça que dès que j'écoute... Il faut l'inventer. Que... Oui, bah, il faut l'inventer, mais à mon avis, il faut l'inventer pour tout le monde. Et que quelque part, on ne peut pas penser un modèle unique pour tout le monde parce qu'on n'aura pas les mêmes modes d'accès, on n'aura pas les mêmes compétences, on n'aura pas les mêmes euh, moyens. Euh, euh, voilà, exactement. Donc je pense qu'il faut euh, l'inventer de manière euh, globale pour tous les territoires, aussi bien les territoires très urbains que les territoires ruraux, comme nous. Et vous avez dit quelque chose qui m'a fait plaisir. Je ne sais pas si vous l'avez dit, dit parce que j'étais là. Non, je rigole. Non, je plaisante, mais vous avez dit euh, la richesse de la France, elle est aussi dans ces territoires isolés. Moi, j'appelle ça des... Oui, j'appelle ça de l'aménagement du territoire. Et effectivement, je pense que l'avenir de la France, elle est aussi dans ces territoires, dans la complémentarité entre urbain et rural. Voilà. Les je ne vais pas rentrer dans le les détail. Nou les nouvelles ruralités, le village les nouvelles ruralité. futur, etc. Alors, ça, c'était pour la partie identité numérique. Mais euh, au-delà de, euh, de, de mon mandat de maire, euh, je suis aussi donc, euh, président du pays de Verdun. Le pays de Verdun, c'est vraiment bien. Euh, le pays de Verdun, c'est vraiment bien. L'attachement au territoire. Non mais, pourquoi ah, non, mais Verdun, la Meuse, moi, je suis amoureux. Il n'y a pas de souci. Vous avez, on est amoureux de notre territoire. Si on n'est pas notre territoire, évidemment, Dijon, c'est bien pour une journée. Mais, euh... <rire> non, c'est ma magnifique. Non, c'est magnifique. Attendez, c'est extraordinaire. Quand on arrive déjà à 10 km, c'est magnifique. au pays magnifique. de Verdun. Non, pourquoi c'est bien Non, ce n'est pas le pays de Verdun qui est bien, c'est le statut, la fédération du pays de Verdun qui est bien. Pourquoi Parce que c'est une instance de réflexion où les élus n'ont pas la pression de l'électoralisme. C'est-à-dire que nous, on est... Je suis président avec un comité politique de 11 présidents, de comités de communes, c'est ça, ça regroupe la moitié nord de la Meuse. L'intérêt, c'est quoi C'est qu'on réfléchit sur... Des échéances 2020, 2025, et on s'occupe pas effectivement de 2017 ou de 2020 pour les maires. Hein. Mais on peut comprendre, il y a la pression euh, des lecteurs, hein, et est, il est peut-être responsable aussi les lecteurs. C'est pas que nous là, le problème. Et donc l'intérêt, c'est qu'on peut vraiment avoir des réflexions stratégiques. Et nous, notre réflexion stratégique au Pays de Verdun, elle a tourné tout autour du numérique, qui est un vrai enjeu. Mais c'est, je le dis à chaque fois, euh, Florence, mais oui, quand on se voit depuis des années, c'est un enjeu aussi important, voire plus que l'électricité, et a fortiori pour les territoires ruraux. C'est un enjeu majeur. Alors, je pourrais revenir sur le sujet, mais je ne vais pas trop déborder. Euh ah non, mais merci. On va débattre hein, de toute façon avec la salle. On, a, on entend d'abord euh, euh, le retour de Marc. Je te laisse la parole directement. Merci, merci, Florence. <rire> Sans poser de questions, parce alors, que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Oui, euh, à Fleury-sur-Or, nous, on a aussi été formidablement reçus, comme dans chacun de ces endroits. Euh, alors, à, à Fleury, euh, nous avons eu l'occasion d'une démonstration de France Connect, qui a, je crois, euh, édifié bon nombre de ceux qui, euh, qui assistaient à, à, à cette réunion et qui n'avaient pas précédemment eu l'occasion de, de, de bénéficier de cette présentation. Euh, je crois que ça a été vécu comme une sorte de, de, de garantie posée et de capacité d'accéder justement à une sécurisation euh, de ces informations. Je ne parle pas d'identité numérique ici, mais en tout cas des informations que nous souhaitons préserver dans l'usage du numérique. Or, sûrement, est-ce que ça peut être hacké d'une manière euh, ou, ou, ou d'une autre, à un moment ou à un autre On espère, comme le faisait son représentant ce matin, que ce ne sera pas le, le, le, le cas. Mais en tout état de cause, il y a une sorte de, de, de label, de quitus, j'allais dire, qui sécurise les, euh, les informations et d'une certaine manière qui sécurise les, les usages. Ça, c'est le premier élément que je voulais euh, euh, évoquer. Deuxième chose. Euh, sur euh, l'accès du citoyen et la manière dont il va être en confiance. C'est un peu le, le sujet de notre, oui, notre euh, table ronde. Je crois qu'il euh, y a un certain nombre de préalables. Premier préalable ça a été dit à plusieurs reprises, il faut qu'on ait la capacité d'accéder euh, matériellement. C'est-à-dire euh, que le territoire soit euh, couvert, que le matériel soit disponible, qu'on ait un minimum de connaissances. Donc C'est un premier élément de démocratisation de, des éléments euh, cognitifs, des usages, et de l'accès à ces, euh, ces, ces, ces outils. Deuxième niveau, euh, la libération des, des données, qui me semble être un préalable euh, euh, nécessaire, mais pas suffisant. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, sauf sur de rares champs, le spécialiste des budgets, il sait aller trouver le budget, même s'il n'est pas sur, sur, sur Internet. Le spécialiste de l'urbanisme, il sait aller trouver les données, même si elles ne sont pas sur Internet, etc. Donc, ça veut dire que ce n'est ne pas, pas pour les spécialistes que l'ouverture fait différence. Ça fait gagner du temps, c'est plus simple, etc. Mais ça, ça ne fait pas fondamentalement différence. Et pour l'usager, je dirais, euh, lambda, si vous me permettez euh, l'expression, si on n'apporte pas les clés, il n'y a aucune plus-value. Enfin, franchement, je prends le même exemple que dans l'atelier ce matin. Euh, euh, euh, donner l'accès sur un budget municipal pour le citoyen de base, ça ne change rien du tout, il n'y comprend rien. Enfin, franchement, est-ce que la première fois qu'on a eu un budget, je m'intéresse aux élus en disant ça entre les mains, on a oui. compris quelque chose. On n'a rien compris du tout, on a dû se former, on a dû euh, décrypter, on a dû faire ces choses-là. Donc ça veut dire qu'il y a un préalable nécessaire, une sorte d'éducation populaire qu'il faut euh, euh, mettre en œuvre pour que les données que nous libérons soient accessibles au sens où ils sont, elles sont compréhensibles, mobilisables, euh, euh, en capacité d'être traduites euh, et, et, et finalement euh, valorisées, exploitées par celles et ceux, c'est-à-dire le grand public à qui nous nous, nous, nous adressons. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet ici qui est à, à, à poser. L'autre élément que j'évoquerai, c'est euh, la notion de... Enfin, on, on, on voit bien qu'il euh, y a souvent une approche euh, comme... Euh, envisageant le numérique comme étant une, une évolution de plus d'un certain nombre d'outils. Moi, je pose le postulat que ce n'est pas une évolution, mais c'est une révolution. Et donc, cette révolution, il faut l'appréhender pour ce qu'elle est, une révolution. Donc, il faut s'apprêter à tout revisiter, et pas à accompagner, mais à tout revisiter. C'est la raison pour laquelle, quand Mme Favreau nous dit qu'il euh, n'y a aucune base juridique, ben, d'une certaine manière, c'est normal, puisqu'on est, est dans cette euh, euh, disposition-là. Et moi, j'aimerais bien qu'au-delà de, de, de notre cercle ici, vous ayez l'occasion d'intervenir devant des parlementaires parce que... Euh, ah, voilà une proposition. Moi, j'ai pris, euh, pris une bonne claque euh, sur, dans mes certitudes en vous entendant tout à l'heure et je vous en remercie d'ailleurs. Hein, euh, euh, vous tenez un propos qui est, euh, comment dire, je direct. Ça permet de bien comprendre, y compris d'être parfois un peu déstabilisé. Mais en, en, en tout état de cause, de, de bien voir que quand on est dans la confiance, quand on est dans France Connect, on peut fonctionner. Mais que si à un moment donné émerge un conflit, forcément on a, on, on a recours au droit, parce que c'est construit comme ça. Et dans la mesure où il n'y a pas de base juridique, ben on est perdu. Et donc, finalement, ça déstabilise euh, les capacités qu'on aurait à fonctionner euh, euh, sur ces, sur ces, ces aspects-là. Puis, ça vaudrait le coup, euh, peut-être, qu'on passe d'un aspect information à un aspect, euh, aspect peut-être plus formation. Enfin, moi, je suis très preneur de continuer à travailler avec Mme Favreau sur, euh, sur ces questions-là, parce que je pense qu'on a besoin prévu, de structurer. On, on réfléchit euh, un à différentes de, de, choses. De, de, de réflexion. Donc, voilà euh, <rire> un peu rapidement ce que, ce que je voulais dire en termes de, de, de, de réaction. Très bien. Vraiment, merci beaucoup, parce que je trouve que vos quatre éclairages sont euh, complémentaires, complémentaires. Et donc, on, je, vais propos, je vous propose qu'on continue avec vous, hein, puisque je vous ai dit participatif. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas complètement dans un débat participatif au sens classique de, euh, des, des débats de démocratie locale, mais quand même, on est dans, une, euh, dans un temps de, de participation maintenant. Est-ce que... Alors, j'ai quelques noms de personnes qui sont normalement là, mais je préférerais que vous... vous vous m'aidiez et que vous interveniez, vos réactions, vos positionnements en tant que... Ah, Karine, oui, mais on, on, on vient, on vient, on vient. Euh, qui veut commencer Allez. Qui veut commencer Voilà. Il oui, mais il est chaud, effectivement. Euh, C'est juste pour vous. Euh, alors, c'est pas vous, moi, bon, Pascal Château, je suis de grésigny saint petite commune euh, Côte d'Or. Je suis élu, simplement, juste élu, c'est tout. Citoyen avant tout. Mais, citoyen avant tout parce que, finalement, des citoyens purs et durs, qui n'ont pas de mandat de quoi que ce soit dans des institutions ou autres, il n'y peut-être pas beaucoup ici, si non, mais tous citoyens, oui, mais avec une responsabilité d'un service, d'une administration, etc. Voilà, je suis d'accord. Euh, mais justement, le public, il serait bien qu'il assiste à ce genre de débat. Ça serait intéressant pour lui. Enfin, qu'il y en ait quelques-uns, tout au moins. Hein Deux personnes. Donc, revenons-en à ma question, je ne veux pas être trop long. Euh, vous parlez du que le public ne s'intéresse pas euh, au budget, je suis élu. Alors justement, le budget, effectivement, vous avez raison la première fois, c'est coton. Hein? Mais donc le citoyen il ne s'intéresse pas à ça. Et puis, sans les outils, sans les clés, il ne pourra pas s'y intéresser. Mais pourquoi voulez-vous qu'il s'y intéresse aujourd'hui, vu qu'il y a 150 ans, il ne s'y intéressait probablement pas non plus? Pourquoi est-ce que le numérique devrait obliger le citoyen à s'intéresser à des choses qui ne l'intéressent pas vraiment? C'est une question très intéressante. Un autre, on la retient parfaitement. Je ne sais pas qui aura envie de répondre. Peut-être l'un d'entre vous de proposer une réponse. Quelqu'un d'autre sur une autre... Voilà. Merci pour l'invitation. Moi, je suis Jean-Paul Carteret, président des maires ruraux de Haute-Saône et maire d'une commune de 350 habitants. D'accord, merci. Et je, je note depuis ce matin, euh, je, chacun fait son travail, mais que quand ce sont des, des élus qui interviennent et qui parlent des territoires et des vrais gens, ce n'est pas tout à fait pareil que quand on entend des techniciens. Euh, ils font leur boulot, certes, mais pour parler des territoires qui, mieux que nous, euh, peut le faire. Ça me paraît quelque chose de très important. Et puis, quand on est dans des territoires ruraux très éloignés, la première chose dont on a besoin, c'est euh, du numérique. Pas pour euh, euh, garder des services, mais pour les ramener. Parce que quand euh, il faut faire 30, 40, 50 kilomètres pour aller à la CAF, à la MSA ou ailleurs, au euh, Pôle emploi, etc. Euh, moi, je sais très bien, parce que je suis proche de mes habitants, que je les entends au quotidien, euh, que ce dont ils ont besoin, justement, c'est du numérique dans les territoires. Et c'est pour ça que ce matin, moi, j'ai dit, mais pourquoi on, on, Enfin, je, je, je demande une égalité des territoires et elle passe par le numérique ça ne peut plus être autrement, sinon il va y avoir des métropoles qui se développent, des gens qui bénéficient de tous les services, alors que nous avons aussi des richesses dans les territoires, et ça a été dit par, par M. Hameau, les forêts, c'est les richesses de tout le monde que nous devons partager, mutualiser. Ce que nous devons rechercher aujourd'hui, c'est comment faire travailler ensemble euh, la ville et la campagne, comment on recherche ces complémentarités, mais pas seulement... Avec les communes qui sont à la périphérie de, de, de la grande ville ou de la métropole, mais aussi avec celles qui sont à une heure de route. Parce qu'aujourd'hui, avec l'état des routes et tout, enfin les petites routes, etc., on ne parle plus en kilomètres, on parle en temps de déplacement. Dans toute la France, c'est comme ça aujourd'hui. Il faut en avoir conscience. Et la France, elle n'est pas que urbaine. Je tiens à le rappeler. Elle est aussi rurale. Et d'ailleurs, 90% du territoire, ce sont des territoires ruraux. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le numérique qui peut nous apporter cette égalité à laquelle nous tenons tous. Voilà, ça, j'insisterai toujours là-dessus. J'ai une maison de service, je tiens à le dire. Je suis labellisé 4 parce que j'utilise au maximum le numérique. On donne des cours d'informatique depuis 25 ans dans ma commune. Je peux vous assurer qu'on a toujours des gens qui demandent à suivre des cours informatiques, même si on le fait depuis 20 ans. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui en ont besoin. Il y a encore, j'en suis sûr, 40% au moins de gens qui n'ont pas Internet chez eux, qui ne savent pas s'en servir. J'en suis certain. Euh, on, on a euh, un site internet de la commune qui permet aux gens, avec euh, la, la numérisation des services comptables et des services administratifs, qui permet par exemple de payer depuis chez eux l'impôt local, etc. Euh, on a aussi euh, enfin, un, site inter, un site, pardon, euh, une borne visio service qui justement est connectée à la CAF, à Pôle emploi, à la MSA, à la CPAM et maintenant aux droits des femmes. Et des familles, ce qui permet d'avoir une juriste sans avoir à se déplacer parce que souvent, ceux qui ont besoin d'un juriste, c'est ceux qui, sont, qui ont des difficultés pour se déplacer. Donc, grâce à la borne et grâce au numérique, j'insiste, on peut proposer ça à nos habitants dans les territoires. On ne va pas tous habiter à la ville. On est tellement bien à la campagne. Merci. Alors, je voudrais souligner également, rappeler que vous êtes président de l'association des maires ruraux de Haute-Saône et vice-président du bureau national de l'AMRF donc c'est important parce que vous donnez, euh, vous, non seulement vous travaillez sur votre territoire d'une façon, on l'a compris, extrêmement dynamique, mais en plus euh, vous transmettez autant que possible vers les autres maires ruraux ces enjeux-là. Et effectivement, la MRF est également un partenaire de, de l'association Ville Internet et, et je tenais à le souligner. Et une autre chose, c'est que vous avez euh, une, une façon extrêmement pragmatique d'emmener de, vos habitants dans cette dynamique-là, euh, on l'a remarqué <rire> à la remise des labels ville internet et la journée nationale puisque vous êtes arrivé avec un quart dans lequel il y avait 25 personnes facilement 35 hein, euh, qui allaient enseignants euh, parents élèves je crois qu'il y avait un prêtre si je ne me trompe pas non peut-être pas il n'a il, il pas pu venir bon mais voyez et on est dans le réel effectivement de euh, la capacité d'un territoire rural à se mettre en situation de s'approprier l'innovation la plus pointue pour, ce qu'on dirait techniquement, ce n'est pas un joli mot non plus, mais désenclaver le territoire. C'est ce, ce dont vous avez parlé. Voilà. Euh, une autre remarque, euh, Emmanuel. oui enfin, Je voulais revenir sur euh, la présentation de notre collègue euh, juriste. Je trouve ça très, très intéressant, très saisissant. En même temps, je crois qu'il est quand même également là du coup nécessaire, peut-être, de... De, de retisser les parallèles dans le débat sur ces sujets-là autour de plusieurs options, en fait. Hein. cest que euh, on voit bien que le droit produit de la norme, produit de l'institution. Voilà, c'est son rôle. En même temps, ce dont on parle ici, c'est ni du droit, ni de l'institution, ni de la norme, c'est l'innovation qui dépasse, d'une certaine manière. Et le droit a toujours du mal à se saisir de cette question. En, quelques exemples tout à fait saisissants, je trouve, quand, quand vous dites euh, on est, on meurt sur Internet ou euh, les territoires numériques, ou les choses de cette nature. Comme s'il y avait deux formes de vie, d'une certaine manière. Il y aurait une vie dans le monde numérique, il y aurait une vie dans, dans le monde naturel. Voilà. Ça, c est, c est, effectivement, c'est un point qui a été très, très débattu pendant très, très longtemps. en fait, hein, euh, Il y a toute une série de littératures extrêmement abondantes sur le sujet, euh, qui, qui commencent avec la littérature, en particulier William Kimson. Hein, le cyberspace, donc, euh, il y aurait des gens qui vivraient quelque part dans un monde euh, virtuel et puis des, des gens qui vivraient dans un monde numérique. Ce que je trouve que très intéressant, c'est qu'en fait, la, la France est l'un des rares pays au monde à avoir fait une loi sur le numérique. La plupart des autres pays se sont dit, en fait, il n'y a pas de découplage. Le numérique, c'est quelque chose qui se surajoute à la vie réelle. Et donc, il faut des extensions du droit qui existent, le droit des familles, le droit des entreprises, etc. Des extensions du droit qui existent, mais pas de loi sur le numérique parce que ce n'est pas autre chose qui apparaît. Et là, je crois que... Enfin, ce n'est pas pour dire que, que, que, que ce que vous dites euh, serait décalé. Simplement, ça produit, on va dire, un élément de dialectique tout à fait intéressant entre la sociologie, par exemple, qui s'intéresse à la production de l'innovation, à, à ce qui déborde, ce qui est logique de débordement, en fait, et puis euh, ce qui est, d'une certaine manière, un peu dans votre approche de droit, ce qui pourrait être un peu une approche de colmatage. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les innovations, ça produit des, des effets de distorsion du droit. Il faut colmalter, il faut réintroduire de la norme. Je rappelle que tu es géro, géographe, président de l'association Vie Internet, et que... Notre, et, voilà. C'est très saisissant dans le sens, pardon, très, très dans, dans le sens où, effectivement, euh, il y a, il y a euh, comme une espèce de rappel au texte euh, qui est fondamental et qui est celui qui nous met permet de vivre ensemble. Donc, c'est très, très important en même temps. Mais ça veut dire aussi que effectivement, le, le, le numérique réclame énormément d'efforts euh, de jurisprudence. Ou de travail de type charte. par exemple, dans le pays anglo-saxon, anglo anglo anglo anglo anglo on travaille sur des chartes, on ne travaille pas sur des lois générales, on travaille sur des adaptations contextuelles, ce qui est un petit peu différent. Voilà. Alors, il y, y a un, un débat une, une, une, une, à mener. Euh, je pense qu'on ne va pas faire l'aller-retour. Euh, Anne-Marie, une remarque Non euh, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir On pourrait regarder, pendant que vous vous décidez, si c'est le cas, je vous laisse le temps. Euh, Antonin, si tu veux bien, les questions globalement qui ont, qui ont été euh, posées pendant. ou les, Enfin, questions, les réactions. Euh, je lis, alors un peu au hasard tuyaux, droit appropriation. il faut agir sur tous les plans c'est le plus faible qui limite les usages. Je ne suis pas sûre de comprendre, c'est le plus faible. Hein. Libérer les données nécessite aussi de concevoir les dashboards en amont, sinon ce n'est d'aucune utilité pour les citoyens. Euh... Voilà. Même si le numérique ne plaît pas, il est important de s'y intéresser, les impôts ne plaisent pas, on s'y intéresse tout de même. Il y a là une obligation des anciennes générations vis-à-vis -vis des nouvelles. Il y a là une obligation des anciennes générations vis-à-vis -vis des nouvelles. Euh, à quand la boîte à outils des collectivités publiques autour de l'identité numérique Eh bien, je ne sais pas qui a posé la question. Montrez-nous l'exemple et, montrez et dites-nous ce que ça veut dire et comment vous le faites. Parce que moi, je pense qu'il ne faut pas attendre les bras croisés. On l'a vu avec nos amis. Euh, il faut prendre les devants puisqu'il s'agit bien d'innovation. Mais bon, il euh, y a peut-être des propositions quand même possibles. Le citoyen hérite-t-il de l'identité du territoire ou est-ce l'inverse ça interroge les historiens, il faudrait revenir. C'est intéressant, vous hein, voyez, les gens sont actifs et, et toniques dans leur, dans leur questionnement. Euh, donc, voilà, des éléments du débat. Alors, je voudrais quand même qu'on revienne, parce qu'il y avait la, la première question euh, qui est un sujet qui nous importe sur la, la question de la démocratie, finalement. Est-ce qu'avec le numérique, on, on fait plus, les, le citoyen s'investira plus Est-ce qu'il va changer Est-ce qu'il change Alors, j'ai un point de vue. Mais je vais vous proposer de, euh, de, de, de réagir à, à cette question. Je regarde l'heure pour vérifier, parce qu'on a tellement dit de chronométrer que je fais très attention. Euh, et donc, euh, est-ce que le citoyen va changer de comportement On sait que quand on travaille sur la démocratie locale et les dispositifs de démocratie locale avec le numérique, jusqu'à maintenant, ça n'augmente pas la participation, mais ça introduit des publics différents, jusqu'à preuve du contraire. Alors peut-être que les tendances sont plutôt à l'augmentation de la participation, mais comment est-ce qu'il y a un empowerment du citoyen C'est un sujet qu'on traite sur l'internet citoyen depuis très longtemps. Est -ce qu en quoi le citoyen change, se transforme avec ce numérique En tout cas, ce qu'on voit émerger, ce sont des réseaux citoyens. Et ce qu'on a observé euh, à Ville Internet, si je peux me permettre de parler de ce point de vue là, c'est que finalement, le risque qu'on qu a aujourd'hui, c'est de voir les citoyens s'emparer de tout un tas de choses qui sont produites ou non par le territoire, les élus, etc., qui peuvent être produites par le privé, qu'ils peuvent produire eux-mêmes seuls et qui font... Euh, réappropriation de l'espace public, euh, réappropriation de la citoyenneté euh, directe, en quelque sorte, organisation. On a des exemples absolument incroyables euh, de réseaux de riverains euh, qui modifient l'organisation du parking de la rue pour qu'il n'y ait plus d'accidents, euh, au mépris de la police locale, etc., pour faire réagir des élus qui n'avaient pas bougé jusque-là et qui ont fait vraiment la mobilisation par Internet. Donc, c'est un des exemples. Donc, on peut voir que effectivement la personne euh, L'ANDA dans notre pays, comme on disait tout à l'heure, euh, euh, elle s'approprie le numérique pour faire ce dont elle a besoin au moment où elle en a besoin. De là à créer de la citoyenneté. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis, en guise de conclusion euh, à, à, ce, à ce débat Le micro à Marc, il l'a... Non Si, si, on le tient. <rire> Tu, tu veux, Hakim Non, non. non euh, Alors, ben, je vais parler de, de comment dirais-je, de, de mon regard hein, sur cette euh, situation, que, dont je ne sais pas s'il faut forcément euh, en faire une généralité, mais euh, il s'appuie d'abord sur un sur un projet politique, c'est-à-dire que nous avons contractualisé lors de la dernière élection, avec nos, nos nos concitoyens le principe d'une démocratie participative hein, telle que tu, tu l'évoquais et qui s'appuie sur l'outil euh, numérique pour le partager. Alors je prends deux trois exemples entre pourquoi avant éventuellement les gens pouvaient passer à côté, et pourquoi, grâce à cet outil, on peut espérer les amener. Donc on part d'un d'une volonté de faire changer les choses. Précédemment, ils ne s'intéressent pas, nous voulons qu'ils s'intéressent et, en tout cas, dans, dans l'intérêt, qu'ils participent et qu'ils co construisent la, euh, la décision ou, en tout cas, euh, le, le, qu'ils l'orientent. Euh, je reprends l'exemple du, du budget. Une réunion publique sur le budget ce sont des slides qu'on fait défiler et finalement on a à la fois peu de monde et des choses qui sont assez euh, complexes Arrida. à s'approprier pour pouvoir les prendre, les travailler, les partager avec d'autres, etc. L'outil numérique permet euh, assez facilement de euh, euh, le prendre, de l'envoyer à un proche que l'on connaît et qui est spécialiste de ces questions ou que sais-je, de le reproduire, d'interpeller un, un tiers, etc. Ce que nous organisons aussi sont des sortes de, euh, comment de, de consultations qui ne sont pas forcément euh, euh, chronologiquement euh, arrêtées. C'est-à-dire qu'on va euh, par exemple consulter sur 15 jours plutôt que d'avoir une réunion publique de 2 heures. Ça change quand même les, la, la, la donne. Et puis euh, chacun peut euh, comment dirais-je proposer un certain nombre de, de, de choses. Euh, faire ses propositions euh, sans forcément être euh, dans ce temps donné et dans une confrontation avec les uns et, et les autres. Donc on a une sorte de, de, de restitution euh, euh, qui, se, qui, qui, qui se fait, mais qui permet d'intervenir à un moment, d'intervenir à un autre. Et on a le sentiment, alors euh, on est dans, la, dans le pas à pas, il hein, n'y euh, a pas eu de révolution sur cette question et on n'est pas passé de... 25 personnes dans une réunion publique à 200 dans une consultation de cette nature. Mais néanmoins, on voit euh, que euh, ceux qui venaient précédemment euh, ont fait parfois l'effort de s'approprier de l'outil numérique, ce qui n'était pas forcément le cas euh, précédemment, et qu'on a quelques euh, nouveaux participants dans ces, euh, dans ces questions. Ce, ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est qu'on est aussi passé, euh, pour ce qui concerne les nouveaux, de personnes, si je reprends toujours la question du budget, qui s'intéressaient globalement au budget, et qui vont aujourd'hui venir sur un point particulier. Le budget des écoles, le coût de telle ou telle activité, les impôts, évidemment, des choses comme ça, mais qui vont venir sur des aspects beaucoup plus ponctuels, même si ça s'inscrit dans un cadre plus large. Donc, En fait, euh, la réponse, c'est pourquoi est-ce qu'ils vont s'y intéresser Parce que on, on, nous avons le sentiment que le numérique est l'outil qui va nous permettre de rassembler plus de monde pour les amener à participer. C'est une, une question de volonté politique. Continue. Alors, moi, la réponse, elle est non et oui. Non, est ce que le numérique va contribuer à améliorer quelque part la démocratie. Non, c'est dans le sens où c'est pas, pas le numérique qui rend un élu plus démocrate. Euh, il a envie de partager ou pas l'information. Il est plutôt, est pour moi, le, le vrai le vrai débat il est là. Après, par rapport à la réponse sur le budget, effectivement, si on met des budgets euh, genre euh, ce qu'on nous produit euh, dans les vieux documents administratifs, euh, forcément euh, personne ne comprend. Parce que moi, je mets en open data les budgets. Par contre, ils sont en français, quoi c'est-à-dire avec les postes de dépenses et compagnie. Mais vraiment, et pourquoi c'est intéressant C'est parce que derrière, ça évite tous les fantasmes. Il y a une vraie transparence. Moi, je pense que la transparence, elle est importante. Et pour finir, ce que je voudrais dire, c'est que oui, ça peut aider le numérique parce que malheureusement, l'évolution des comportements fait que les gens viennent pas. enfin Moi, dans ma commune, je ne sais pas, dans ma commune, on n'a personne nous, au conseil municipal. Hein. Et donc, le fait d'ouvrir, de faire l'ordre du jour, envoyer à toute la population un ordre du jour collaboratif, c'est-à-dire que les gens... Les 80% de la population connectée, les, les, les citoyens interagissent directement sur l'ordre du jour de manière collective avec les élus et avec une interaction sur les questions réponses. Donc, effectivement, l'outil, il s'adapte aux évolutions de la société, entre guillemets, elles sont bien, elles ne sont pas bien là. Je ne suis pas là pour juger, mais en tout cas, les gens n'ont plus le temps et donc on les associe. Et quelque part, ça permet de partager beaucoup plus d'informations. Alors moi, je répondrai oui, mais l'essentiel, c'est que l'élu 1.0, il n'a plus rien à faire chez nous, quoi hein. C'est-à-dire en ouais. termes de démocratie. Il faut leur dire. <rire> Donnez un mot. Écoutez, moi, je, je par rapport à, au débat, j'ai plutôt des principes qui me paraissent importants. Euh, D'abord, on voit qu'on peut interagir. Donc, ça, c'est génial. Hein, on vient de le voir. Oui. Hein, on, peut, on peut avoir en direct. Euh, pour autant, euh, pour autant euh, moi, je crois beaucoup à, au fait qu'il faut, dans nos démarches, rester dans l'inclusion. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un euh, ne peut pas se connecter qu'il ne doit pas pouvoir m'envoyer une lettre, euh, m'envoyer euh, l'enjeu de la médiation, me un message, oui, voilà, faut, enfin, un mail. Euh, il faut que les personnes puissent poser leurs idées euh, de la, dans la manière euh, qui leur convienne. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est un élément important. Évidemment, on a parlé de la sécurité, et de la confiance, puisqu'en fait, euh, il s'agit euh, que ce soit. On a beaucoup parlé des citoyens, mais aussi pour les entreprises. Si on, fait, euh, si on travaille sur un, une ville intelligente ou un territoire intelligent, euh, où le principe est basé, par exemple, c'est ce qu'on est, ce qu est en train de réfléchir, euh, aux, aux grandes fonctions urbaines, puisqu'elles produisent des données. Il va falloir qu'on les anonymise, il va falloir qu'elles soient exploitables, parce que des gens qui font de l'open data, il y en a plein. Mais des gens qui ne les utilisent pas, il y en a plein, puisque ce n'est pas de la donnée d'exploitation pas qualifiée, on ne peut rien en faire. Mmh. Donc la qualité de la donnée, c'est essentiel. Nous, dans notre projet, ce sera de la qualité, ce sera une, une donnée d'exploitation utilisable, y compris pour des développeurs. Donc c'est aussi un enjeu économique euh, et on ne souhaite pas le laisser aux grandes entreprises privées. Ah. On dit les choses clairement. Oui, c'est bien euh, de le rappeler, même si on n'a hein, pas si parlé de cette frontière-là. Oui. Même si on est partenaire. Oui. Parce que, euh, bon, je suis aussi à la région en charge de l'économie sociale et solidaire, je pense que c'est un enjeu de l'économie sociale et solidaire, ce domaine, euh, ce domaine du digital. Et puis... Euh, donc, je le disais, l'égalité homme-femme et la diversité est essentielle, Parce qu'on l'oublie, mais euh, c'est un élément important. Et, euh, et ensuite, il faut construire avec les citoyens qui ont envie, hein, s'ils ne veulent pas. Moi, je ne réponds jamais aux questions qu'on ne me pose pas. Hein, oui, voilà. et quand ils en ont envie pas Mais tout sur le temps, les sujets dont ils ont envie, mais avec des projets un peu phares qui oui. mobilisent. Oui. Euh, et donc, à ce moment-là, on peut poser les questions euh, d'éducation, de transparence des données, de traçabilité. Parce que les gens, ils ont besoin de savoir. Ça va où Ça part où Vous voyez à quel moment on les a utilisés, euh, quel usage on en fait, pour quels objectifs, euh, quelle application on peut créer pour, euh, pour Verdun, la, la, la, votre village, pour l'Avancourt, pour, euh, pour Dijon, euh, pour Lille. Euh, euh, et puis euh, on a un enjeu aussi, puisqu'on a eu malheureusement un événement grave euh, la semaine dernière, on a la communication de crise. Oui. Donc comment, comment dans ces moments-là, le numérique peut nous aider Aujourd'hui, notre système... Euh, c'est un certain nombre de silos, alors qu'ils arrivent à se parler euh, avec des tas de moyens, mais qui, s'ils si étaient mieux, euh, mieux connectés, pourraient, euh, pourraient aussi euh, nous permettre d'éviter certaines catastrophes. Donc ça, c'est des enjeux, et les gens, ils sont prêts à se mobiliser autour de ces enjeux-là. Voilà, donc je pense qu'il faut ouvrir le jeu largement, laisser les moyens possibles de, de, de travail, mais il faut construire autour de projets. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on y arrive. Voilà. Merci. Alors, Hakim et puis, euh, peut-être je te laisserai trois mots à ouais. la fin. En plus, elle voulait m'interpeller. Je suis impatient de savoir pourquoi. <rire> non, simplement, je veux pas... Tout a été dit et le positionnement de l'élu aujourd'hui euh, est plutôt de l'ordre d'une évolution de la démocratie participative plutôt que l'implémentation du numérique dans les process de décision. Je pense que c'est là le sujet. Tu l'as très bien dit, Denis, tout à l'heure, sur euh, les expériences euh, qu'on a pu constater au Canada, euh, à Montréal où on voit euh, l'ouverture, le lâcher-prise des élus qui, qui donne des effets assez exceptionnels. Moi, peut-être, euh, pour terminer le propos, puisqu'on on arrive à la fin, il y a la question pour les citoyens de leur capacité d'ubiquité grâce au numérique. Et donc, euh, ça, c'est un sujet euh, sur lequel moi, j'essaie d'avancer à Lille, euh, sur la métropole, puisque à Lille, on, on a des citoyens qui sont très urbanisés. D'ailleurs, Emmanuel pour nous en dire quelques mots euh, sur le rôle du numérique dans l'accélération euh, de la volonté d'hyper-urbaniser les territoires. Euh, J'étais très intéressé par ce qu'il a dit à Lille quand il, est, il nous a fait le plaisir de sa, sa présence. Euh, donc l'ubiquité, la question euh, des citoyens avec les moyens aujourd'hui euh, que le numérique nous apporte. La, le deuxième sujet pour moi, c'est le, le principe de subsidiarité. C'est au fond quel est le bon niveau euh, du déploiement du numérique, euh, les plateformes, quelles sont, quelle est la, la vision de l'hyperproximité où euh, notre numérique en France euh, trouve son sens, je pense à La Poste, qui a un rôle très important dans l'hyperproximité, l'omniprésence avec le facteur qui amène des nouveaux services. Euh, je pense qu'on a, on a le sujet aujourd'hui sur lequel on ne peut pas délibérer puisque c'est la pratique, c'est l'usage qui fait euh, l'évidence sur les territoires en la matière. Et la question de la donnée, gros sujet. Effectivement, Emmanuel n'a pas tort, euh, on a mis la main dans la volonté de, de, de légiférer sur le sujet avec des concepts anglo-saxons quand le rôle de la République française, c'est de préserver les individus, euh, les organisations dans une volonté d'émanciper et de faire évoluer. On a parlé d'éducation populaire tout à l'heure. Je pense que c'est très dangereux. Ce que moi, j'ai envie de dire pour terminer. C'est que, mettant qu'on est, qu est parti là-dedans, il faut aller jusqu'au bout, il faut euh, donner au territoire la capacité de gérer leurs propres données, euh, rappeler que les données générées sur un territoire appartiennent à l'intérêt général dès lors euh, où on a construit un contrat avec les, ceux qui ont généré ces données, en les anonymisant ou non, euh, et pour produire au fond un miroir numérique de, des comportements sur le territoire et on a un gros problème là-dessus je pense au transport par exemple où même dans les délégations de services publics les opérateurs de transport considèrent que les données leur appartiennent et ça nous retire une capacité d'une lisibilité meilleure du territoire et, et si je prends toutes les données qui sont générées sur un territoire c'est une forme d'herbe richesse pour nous donner une capacité d'aide à la décision qui est inimaginable voilà. donc c'est tous ces chantiers qui sont devant nous demain c'est pas vraiment réglé et, encore une fois, puisqu'on a voulu légiférer, il faut aller jusqu'au bout. alors Je voudrais souligner au passage que le 2 février, euh, c'est la métropole européenne de Lille qui accueille la journée nationale euh, des villes Internet, où vous êtes tous conviés, où, bien sûr, on réabordera encore une fois, et de manière euh, euh, recommencée, euh, c'est un sujet éternel, c'est problématiques. Je crois qu'on sera sous réserve de confirmation définitive au tripostal dans un lieu extraordinaire. Il va falloir qu'on l'occupe, c'est une vraie panique chez nous, mais bon, on va faire tous ensemble euh, tout ce qu'il faut. Et je voudrais euh, t'en remercier publiquement parce que tu es l'artisan de, de cette journée parmi tant de choses euh, beaucoup plus importantes sur le territoire. Euh, alors, j'ai dit, dit à Karine, est-ce que tu as envie une petite... Petite répondre, chose, oui, petite oui. chose, non, non petite, non, petit, tout petit, alors déjà, la dernière petite provoque, pas d'identité numérique. Oui, oui, <rire> numérique, parce qu'il n'y a pas d'identité, on ne sait pas ce que c'est, en fait je crois que ça part de là déjà, c'est à dire que l'identité n'est pas définie, donc l'identité numérique a fortiori n'est pas définie, sur la position du législateur, il ne faut pas confondre effectivement législation et innovation, on est bien d'accord, moi je trouve que le législateur il a une certaine propension à légiférer sur des domaines qui n'explicitent pas, euh, donc euh, l'identité numérique, on ne sait pas ce que c'est, mais la donnée, euh, on ne sait pas ce que c'est. J'en ai pas parlé aujourd'hui, mais ça, ça me rend dingue. <rire> dans le sens où il euh, n'y a pas de définition de la donnée, on confond avec données, information, euh, information brutes, données brutes, euh, euh, documents administratifs, euh, on ne distingue pas dans les textes. Et la loi NOTRE, de ce point de vue, elle est exceptionnelle. Chapitre données, on libère des informations publiques et on fait référence à la loi CADA, documents administratifs. Mis à part ça, tout va bien. Donc, Merci. Euh, euh, C'est une, une très belle conclusion. Voilà. On a eu une, une interpellation euh, d'une intervention auprès de nos députés. On a une demande de législation qui s'exprime clairement et à un niveau qui nous semble intéressant. Voilà encore euh, quelque chose qu'on peut essayer de porter à Ville Internet. Euh,